Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui on est le lundi 16 mars 2020. Alors, toujours une ambiance un peu particulière sur le bateau à cause du Covid-19. Bon, on va essayer de surmonter le moral et on va aller voir Tiana avec son ami Louis. À tout de suite sur la vidéo que je viens juste de tourner on ne peut plus servir nous-mêmes ni en boisson ni en nourriture et on a fermé la euh, cabanas de moitié euh, tout ça c'est à cause du Covid-19 donc pour qu'on ne puisse pas toucher la nourriture et qu'on ne se passe pas les germes des uns aux autres c'est plutôt une bonne mesure même si ça change un petit peu la, la, la qualité de la croisière en fait euh, on sent un petit peu un petit peu euh, fliqué. et nous voilà maintenant chez Shutter euh, l'endroit où regardez les photos qui sont prises par les professionnels à bord euh, on va vous montrer comment marche le système tout de suite je demande à Fabrice de faire la Annie Pujol euh, du système vidéo de shutters et voilà il vous suffit de choisir vos photos sur le système. Vous pouvez également les télécharger si vous avez déjà acheté un package. Alors en général, c'est à peu près 200 dollars pour 10 photos, 250-300 pour 20, et puis 400 dollars. Vous avez toutes vos photos sur une clé USB à la fin de votre séjour et en téléchargement directement sur le bateau. Bon, bah, la nouvelle vient de tomber, euh, on s'y attendait un petit peu, euh, on va pas s'arrêter au Mexique finalement, on va aller directement à San Diego, donc 10 jours en mer, on va arriver un jour plus tôt à 7h du matin, euh, c'est enfin, juste pour pas qu'on chope le Covid en y allant et qu'on le ramène à bord, parce qu'il paraît que tout le monde est en, en bonne santé à bord du bateau. Pour se faire alors qu'il n'y a pas grand chose à pardonner, on va avoir 10% de réduction sur la croisière, là qu'on vient de faire, plus 40% sur une prochaine croisière à bord de la District Cruise Line. Donc ils ont vraiment fait un très beau geste, euh, bah, voilà, on, va, on va rebooker à bord pour, pour la prochaine et on espère que ça ira mieux la prochaine fois. On vient de sortir du euh, Talon Crusoe, c'est-à-dire que tous les, les gens qui travaillent à bord peuvent présenter des numéros, si bien santé que lancer euh, Super émotion ce soir, un peu de nostalgie. Et maintenant on va euh, au, à la soirée du capitaine. C'est la Gala Night, deuxième acte. Thank <laughs> you.